le Cercle du monde Dorothée de Gaza. Plus on est uni au prochain, plus on est uni à Dieu. Pour que vous compreniez le sens de cette parole, je vais vous donner une image tirée des pères. Supposez un cercle tracé sur la terre, c'est à dire une ligne tirée en rond avec un compas et un centre. On appelle précisément centre le milieu du cercle. Appliquez votre esprit à ce que je vous dis. Imaginez que ce cercle, c'est le monde, le centre, Dieu, et les rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les saints, désirant approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se rapprochent les uns des autres, et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus il s'approche de Dieu. Et vous comprenez qu'il en est de même en sens inverse quand on se détourne de Dieu pour se retirer vers l'extérieur. Il est évident alors que plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne les uns des autres, et que plus on s'éloigne les uns des autres, plus on s'éloigne aussi de Dieu. Telle est la nature de la charité. Dorothée de Gaza, mort au sixième siècle. Moines de Gaza Retrouvez d'autres textes de méditation chrétienne sur le site www.mission-web.com